Salut à tous Alors, une petite vidéo particulière, un petit peu spéciale, dans laquelle je vais faire un espèce de retour critique sur les anciennes vidéos, euh, les anciens débats et opinions. Ce qui permet un peu de prendre du recul, montrer un peu ce que j'ai voulu faire, ce que j'ai réussi et ce que j'ai raté. Voilà, c'est aussi un peu l'occasion de faire des retours critiques sur les commentaires que vous avez fait. Voilà, donc je vais regarder les anciennes vidéos pour que ce soit un peu plus cohérent. Euh, N'hésitez pas à dire ce que vous pensez du format, ce que je peux améliorer dans les prochaines vidéos. Euh, ce sera pas les vidéos réactions genre « Wow, putain, c'est énorme !» Mais quand même, euh, j'espère que ce sera intéressant. Voilà, donc avant de démarrer, deux trucs. Je vais regarder les vidéos depuis skepticon.fr qui est un super site que je vous encourage à voir parce qu'il y a plein de vidéos super cool et pas que moi. Voilà, c'est à peu près la même vidéo que j'ai remonté mais pas grand-chose de nouveau. Euh, voilà, deuxième truc. Pour les premières vidéos, je vais pas trop parler de la forme mais croyez-moi que c'est une douleur physique euh, pour moi de regarder ça parce que je suis moche. La vidéo est moche, je ne suis pas à l'aise, il n'y a rien qui va. Mais euh, quand vous faites une première vidéo, que vous essayez un nouveau format, c'est raté. Il faut, faut mettre ça dans la tête si un jour vous voulez commencer des vidéos sur YouTube. La première vidéo, elle est ratée et c'est normal. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc c'est normal si les vidéos que je vois là, je les trouve ratées. A l'époque, j'ai trouvé moins ratées, mais bon voilà, il faut, il faut oser quoi. Voilà, je pense donc qu'on peut y aller. Là, je vraiment, <rire> je voulais l'option le plus. Il y a, un, il y a un, deux fois sur le truc. Je voulais en fait l'émission... La plus vague possible. Et euh, voilà, je me suis dit, débat et opinion, opinion et fait, c'est un peu le truc plus général pour pouvoir commencer euh, dans de bonnes conditions. L'objectif de la vidéo, en fait, c'est vraiment de montrer que opinion et fait, on a une, une intuition, en fait, à comprendre ce que c'est, la différence, mais euh, nos instincts, sont, on nous trompe, en fait. Voilà, de, tout ce qui est du langage, par exemple, typiquement. Je « Ne suis pas à l'aise <rire> !» Je pense que c'est un peu comme un premier film, vous voyez, pour un réalisateur. C'est qu'il y a tout dedans, en fait. C'est-à-dire tout ce que je veux parler dans mes trucs, esprit critique, sociologie, philosophie, tout. tout J'ai dû tout mettre. En plus, sociologie, esprit critique, tout ça, c'était encore assez nouveau pour moi. Je ne m'y connaissais pas beaucoup. Je savais que je voulais en parler. Du coup, il euh, y a un peu rien qui est bien traité, mais... C'est une bonne vie de première vidéo en fait, parce que la première vidéo, voilà, je sais que je vais la rater, donc je m'en fous si c'est pas bien traité. Mais je pense quand même, je vais la refaire cette vidéo-là, pas tout de suite, pas, pas tout de suite, vraiment genre dans 5-10 ans, voilà, un truc euh, lointain. Mais vraiment bon, parce que l'opinion est faite, c'est un truc important. En fait, pendant longtemps, ça m'a gêné que ce soit cette vidéo la plus vue de la chaîne, même si depuis ça ne l'est plus, parce que euh, bah, j'ai trouvé la moins bien. Mais en fait, je pense que c'est pas mal, parce que vu que c'est l'introduction à plein de choses quelqu'un qui peut se dire, tiens, il parle de biais cognitifs, dissonance cognitive, tiens, mais euh, je vais peut-être aller fouiller euh, là-dessus. Du coup, il va voir la chaîne avec d'autres vidéos. Donc, en fait, ça ne me dérange pas que les gens voient cette vidéo-là s'ils ne s'arrêtent pas à cette vidéo-là, quoi qu'ils qu voient d'autres vidéos de la chaîne après. Quoi. Je voulais en parler, la dissonance cognitive, mais je ne voulais pas en faire une vidéo particulière parce que il y a la qui l'a faite et je savais que je ne voulais pas faire la même vidéo, en fait, et que j'allais trop dire la même chose qu'eux. J'essaye de, de, de prendre en compte l'écosystème de vidéos, quoi. C'est-à-dire, si c'est un sujet qui a été traité mille fois par plein de gens et que je vais rien dire de nouveau... Bon, bah, je trouve que c'est important d'en parler, mais j'en parle pas, quoi. Ou alors, je l'évoque comme ça, en, entre une vidéo, puis je mets un lien euh, dans la description, quoi. Ça, j'ai l'impression que je le dis à chaque fois, mais vraiment, c'est un truc fondamental pour moi. C'est oser vous exprimer, quoi. Vraiment, euh, allez-y, quoi. Je pense que voilà il faut vraiment pff, se, se libérer et oser donner son avis. Savoir jusque quelle est la pertinence de cet avis, jusqu'à où euh, il va. Et quand quelqu'un vient avec des bons arguments pour dire, être capable de se remettre en question. Parce que voilà, le problème c'est qu'il y a plein de gens qui donnent leur avis mais qui ne sont pas prêts à remettre leur avis en, en cause. <rire> Essayez de mettre de l'humour. Ça n'a jamais été facile. Mais on s'accroche. Je pense que ce qui est important à retenir dans la vidéo, c'est vraiment ce que je dis à la fin. Euh, osez vous exprimer et, euh, et aussi ne vous contentez pas d'un sujet, en fait. Le... Les... les vidéastes sur YouTube ont tendance voilà, à se spécialiser, à se dire « je vais faire que ça » parce que les gens sont habitués à ça. Moi, je trouve c'est chiant, tu vois, genre... genre, typiquement, ils pensaient, genre, ils parlent de science, et puis à un moment donné, tiens, ils se disent euh, « tiens, je vais parler d'un autre, autre truc », quoi, ils se limitent pas. Euh, pareil de Mathieu Sommet, il faisait ses reviews humoristiques de vidéos, puis d'un seul coup, tiens, je vais mettre du scénar, tiens, je vais parler politique. Tiens, voilà, c'est un peu pour ça que j'ai la photo de Mathieu Sommet dans mon décor, c'est qu'il a, euh, a pas envie de se limiter à une case en fait. Et vraiment, c'est ça pour moi le, le truc, c'est que c'est dommage de se limiter à un truc quand on a des choses à dire. Euh, voilà pour déo numéro 1. Passons au numéro 2 euh, gros costume euh, et gros jeu d'acteur, euh, n'est-ce pas <rire> Et le gros cadrage aussi <rire> En fait, pour l'anecdote, la... pour le cadrage, bran... il n'était pas foutu Le problème du cadrage, en fait, de cet épisode-là, c'est que j'avais pas encore assez de photos Parce que je n'ai pas pu les imprimer Du coup, euh, je les ai toutes mises en haut Et j'ai décalé la caméra pour pas que ça se voit ah, Donc là, première fois que je parle de science euh... En gros, j'avais plein de sujets que je voulais faire dès le départ et le, le QI, c'était pas, pas un sujet important en fait pour moi. Ça ne me tenait pas à cœur, je voulais en parler, mais je voulais pas en parler euh, énormément. Du coup, je me suis dit, c'est un bon sujet en deuxième, parce que aussi, cette vidéo-là, sera ratée. Je m'en fous, je m'en fous. Et un gros problème sur cet épisode que j'ai mis en description dans les textes, etc., c'est qu'en fait, euh, aller chercher les sources correctes et lire les papiers euh, directement, j'avais encore du mal à le faire. Parce que j'avais pas le niveau euh, de lire ça, euh, j'avais pas encore la bonne méthode. Du coup, euh, pas, il me semble pas que j'ai dit des grosses conneries, mais la méthode était pourrie, en fait. <rire> C'est-à-dire que si j'ai dit des trucs vrais, c'est un peu par hasard. Hein, hein. On voit qu'en fait, avec ce truc-là, j'ai pas essayé de me caler au niveau de la forme sur un seul concept. Genre, euh, voilà, les, les petites transitions en noir pour marquer une sorte de virgule dans la vidéo. Je pense qu'il faut faire ça. Genre, euh, on se dit, on est sur internet, on tente des trucs, quoi. On essaie pas de tout formater dès le départ. Euh, essayer d'un format qu'on va garder sur 6 ans, c'est pas pas sain, je trouve. <rire> oh putain! Alors là, en fait, faut voir. De temps en temps, tu augmentes un peu la, la vitesse d'un plan pour qu'il soit plus, plus, plus, plus cut. Sauf que là, c'était mal fait. Très mal fait. Et c'est dégueulasse. Euh, sur certains, au-delà des yeux, la vidéo entière est accélérée en fait. Eh oui, et oui, si mais c'est bien fait, si donc ça se voit pas. Les Selon ce livre, ah, là, vous voyez, par exemple, c'est un peu mieux fait. Mais... Vous vous en rendez pas compte, mais des fois, il y a des plans, je me dis putain, ce plan-là, je l'ai refait 35 fois tellement il était dur à dire. Là, c'est de la merde, mais dites-vous que c'était les meilleures prises, hein. Des fois, c'était 20 prises pour arriver à ce résultat. Pour vous dire, de là où on part, quand même. Alors, troisième vidéo, après avoir parlé d'un truc général et de science, évidemment, le troisième, pop culture. J'ai un gros problème, c'est que la musique, j'arrive pas à la, à la rendre intéressante. Quand je parle de musique, c'est pas intéressant. Pourtant, c'est vraiment la musique, c'est un truc qui me, qui fait partie de ma vie extrêmement fortement. Là, je parle de mon chanteur préféré, mais pff, je vois pas comment je vais reparler de musique un jour, mais je veux reparler de musique un jour. Cette vidéo-là a été mieux travaillée en termes de sources que la vidéo précédente. J'ai pris conscience d'un truc avec la vidéo d'avant. Et puisque j'ai pris conscience, je me suis dit, ok, là, je vais bosser les sujets, je vais sourcer et dans la description je mettrai les sources. Voilà. c'est pour ce genre de moment en fait où je me dis il faut pas se forcer à mettre de l'humour en fait. Quand tu fais de la vulgarisation, tu veux juste mettre des faits et faire passer ces faits là, l'humour ça peut être une bonne, bonne un bon moyen. L'humour peut être un bon moyen mais il faut pas se dire c'est le seul moyen. Première tentative de voix off avec une voix modifiée, on ne comprend rien. J'aurais bien aimé dans la vidéo ou après la vidéo dans les commentaires parler un peu plus de, de musique, genre solfège, théorie musicale, euh, etc. Genre qu'est-ce qui fait un nouveau genre Est-ce que quest fait nouveauté, etc. Vu que je galérais à, à articuler, à faire des bons trucs, du coup c'est assez cuté. Mais euh, le gros problème qu'il y a, c'est que à part les petits trucs, euh, les petites apparitions, les petits clips et les petits titres en dessous. Globalement on sait chier, genre je reste toujours comme ça, genre il n'y a pas de zoom, il n'y a pas de, de différents personnages, etc. Et du coup c'est très plat, genre au niveau visuel je trouve ça plat maintenant. évidemment la référence à Jojo's, il fallait la faire, il fallait. Voilà, je pense que c'est un peu ça le problème. Globalement je suis juste capable de dire, je suis fan, euh, j'aime bien, écoutez ça c'est bien j'avais du mal à l'époque à, à, à, à juste parler de ça et en fait ça m'a un peu fait réfléchir en mode la pop culture c'est intéressant de vouloir faire découvrir des œuvres pas connues mais moi j'arrive pas à juste rendre intéressant quelque chose en juste le présentant comme ça il faut pour que ce soit intéressant et que je parle de pop culture que je puisse euh, utiliser la pop culture pour parler d'autre chose et c'est un peu ce que j'avais en tête quand j'ai créé le quatrième épisode de Débat et Opinion alors voilà pourquoi j'ai voulu je me suis fait chier à créer les sous-titres Parce que putain, qu'est-ce que c'est de la merde, cette voix off euh... <rire> J'ai un peu foiré euh, là, je me suis dit, peut-être que j'achète un meilleur micro Qui est là Et euh, oui, voilà euh, C'est de la merde, oui <rire> Pardon pour les oreilles, <rire> je m'excuse bref qui n'existe plus d'ailleurs, euh, c'est la saison 9 en fait. Euh, parce que c'est le bordel. <rire> c'est pour ça qu'il faut des gens comme ça pour vulgariser, parce que c'est le bordel. Et pour une web série, c'est peut-être le problème justement. <rire> voilà, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'en fait, euh, je voulais pas juste parler de nous et dire « regardez, c'est sympa ». Je voulais vraiment me servir de ça pour vulgariser et dire « non, non, mais regardez la démarche qu'il a, Fabien Fournier, et un peu le défendre ». En fait, c'est un peu... Euh, Au-delà des yeux, appliqué à la web série en fait. <rire> je préparais le format Au-delà des yeux alors que je faisais, je voulais faire un, un débat et opinion pop en fait. Mais euh, <rire> à l'époque, ce qu'ils ont fait le double depuis. Bah pleinement <nanana>, Elf. <rire> ouais voilà, faut faire gaffe quand même. Euh, quand t'es fan d'un truc, même de trucs de noob euh, amateur etc c'est qu'il faut quand même pas que l'auteur reste enfermé dans un cocon où il y a que des gens qui, sont, qui trouvent que c'est parfait en fait <rire> ouais j'ai essayé d'adapter avant mes, mes, mes, mes conclusions à chaque épisode et puis je me suis rendu compte qu'il faut, faut que j'en crée un c'est quoi le plus important, utilisez votre cerveau soyez heureux bref ce que je veux dire c'est que euh, malgré le fait que ce soit un peu mieux genre c'est un peu plus intéressant, c'est pas juste je vous présente un truc de pop culture euh, je n'étais pas encore pleinement satisfait de comment je parle de pop culture. Euh, globalement, je trouvais que la science était beaucoup plus facile que de parler de pop culture de manière intéressante. Parce que voilà, pop culture, je peux en parler, il n'y a pas de problème, mais de manière pertinente, euh, originale et tout, je, Voilà, il fallait que je trouve un truc, et là, euh, j'étais pas pleinement satisfait, et c'est pour ça qu'il faut attendre 5 euh, épisodes pour qu'on revoie à nouveau de la pop culture. Voilà, donc après ça, euh, j'avais des cours de zététique et j'apprenais plus sur la zététique, du coup, il fallait que je fasse une vidéo sur la zététique. Mais euh, le problème, c'est qu'il y a plein de vidéos sur la zététique et il fallait en trouver une un angle à peu près original. Pas bah, juste, euh, voilà, reparler du rasoir cam, reparler de ça, c'est... J'aurais apporté quoi moi Rien Donc du coup, euh, j'ai fini par trouver un truc qui était intéressant, c'est comment juger un argument à une théorie en faisant un truc transversal, un peu de sociologie, genre, euh, voilà, biais cognitifs, euh, statistiques, euh, blablabla. D'ailleurs, Christophe Michel était venu euh, commenter la vidéo, ce qui m'avait fait bien plaisir à l'époque, euh, on s'était jamais parlé, et voilà, il vient, il vient de me dire, très bien, très bonne vidéo, Trancsène, euh, merci. Voilà, et sur la vidéo d'avant, Fabien Fournier aussi était venu me parler, donc euh, quand t'as un mec que t'apprécies beaucoup, alors que t'as 20 abonnés, te viens te voir, toi, pour te dire, ta vidéo, elle est vachement bien, euh, etc., Là, ça fait plaisir, ça requinque, ça rebooste. Bref. tel milliardaire possède tel journal ou qui finance tel ou tel politique Savoir que tel milliardaire possède tel média, ça ne suffit pas, en fait. Ça suffit pas à dire, voilà, ils sont possédés, du coup, euh, rien de ce qu'ils disent n'est valable. C'est plus compliqué que ça, évidemment. Les journalistes qui soient possédés par des milliardaires, ça crée des biais, mais ça ne crée pas une manipulation. Les manipulations, c'est beaucoup plus... Euh... Et les complots, c'est beaucoup plus fort qu'un biais. Et euh, bah voilà, les biens on en a tous, et des fois euh, ça suffit à expliquer beaucoup de trucs en fait, sans qu'il y ait besoin d'imaginer des complots. Voilà du coup, euh, nouvel épisode de et Opinion, avec l'idée que euh, maintenant je pouvais parler de science avec l'accès à des sources plus fiables, et euh, là pour coup je suis plutôt content à partir de là, le, le travail de recherche commençait enfin à être sérieux. Alors par contre, euh, je pensais qu'elle marcherait mieux pour le coup, parce que créer de la motivation, les speeches inspirants, tout ça, d'habitude ça marche. Là, bizarrement, ça n'a pas voulu trouver ce public. Pour des alors, ouais, ça parle aussi d'extraterrestre. <rire> j'aurais de lui pu faire un, dé un, dé un débat et opinion pop sur, euh, sur, ses, oui, sur cet animé tellement ouais, il illustre parfaitement ce, ce concept d'intrinsèque, extrinsèque dans la motivation. Ouais, là, pour le coup, j'aurais vraiment pas dû utiliser le mot déterminé parce que c'est vraiment une influence en fait, c'est pas une détermination. De en l'occurrence, détermination ce libre, serait plus par rapport à la biologie et au social. C'est l'ensemble de tout ça qui détermine. Mais l'environnement influence. En fait, je me rends compte, j'ai vraiment. Refuser à ce moment-là de, de faire un truc genre développe développement personnel, euh, genre voilà, top 10 des meilleures techniques des pour se motiver dans nos projets. En gros, je voulais vraiment pas faire ce que je déteste, Parce voir, mais ce qui est compliqué le avec les déosciences, c'est vraiment éviter que, que ce soit juste une succession de faits scientifiques. Genre 1, B, C, D, Je veux donner un peu du sens à tout ça. Avec un non, fil conducteur, continue. et là je. J'avais encore du chemin à faire. Là, se là se pour se le coup, je, suis... je pense que j'ai du chemin à faire. En fait, je crois que le problème, c'est que, que si j'ai pas réussi à le rendre de assez de intéressant cet épisode, c'est que, ce que ce j'ai ce voulu problème. trop le rendre scientifique en fait. Et le problème, c'est que la science motivée, ne peut pas juste. Euh, voilà, pour fournir une liste de, de, de méthodes miracles en fait. Et c'est peut-être le problème qu'il y a eu en fait avec cet épisode là c'est que non, la science n'est pas faite pour donner des miracles, elle comprend mieux la psychologie humaine. Et moi, en fait, je voulais me servir de ça pour euh, intéresser les gens et leur parler de psychologie humaine. Passons maintenant à la vidéo euh, un peu plus... Euh, un peu moins sage, on va dire... <rire> Alors, avant tout... Et la définition est... Bon, alors on va peut-être faire une petite pause là pour que j'explique un petit peu le, le pourquoi du comment. Je voulais vraiment euh, réfléchir à manière, meilleure manière de militer. Et régulièrement, il y a un peu cette idée qui est revenue de est-ce que la fin justifie les moyens En gros, euh, voilà, politiquement, est-ce que si on défend une bonne cause, on est sûr que c'est une bonne cause, est-ce qu'on peut euh, faire un peu tout ce qu'on veut et en tant qu'utilitariste, je me suis vraiment posé cette question-là, en mode, bah, oui, voilà, il suffit pas juste de dire, le harcèlement, c'est mal, il faut essayer de déverrouler un peu le truc. Donc, je me suis posé la question, et puis voilà, ma conclusion, vous l'avez dans la vidéo. Et en gros, je voulais euh, pas juste faire, est-ce que bien défendre une bonne cause, ça euh, justifie ça, ça, ça Non. Je, je trouvais ça nul comme euh, approche, et du coup, je me suis dit, il faut que je trouve un truc qui permettrait aussi euh, de toucher un public que je ne touche pas d'habitude. En l'occurrence, je suis tombé sur ce truc-là des IW, ce cliché forgé en grande partie par l'extrême-droite qui permettait de m'attirer euh, beaucoup de vues de l'extrême-droite. Donc, <rire> avant de faire cette vidéo-là, j'ai voulu faire une vidéo juste avant, sur les espaces non mixtes, qui okay, est au-delà des yeux. Pour prévenir l'extrême-gauche, euh, ne me classez pas tout de suite à l'extrême-droite. Écoutez ce que j'ai à dire, parce que c'est plus compliqué que ça. Ne vous arrêtez pas au titre. Et euh, dire à l'extrême-droite aussi, vous n'allez pas m'aimer. Voilà, les gars, vous n'allez pas m'aimer. Vous les SW, c'est vraiment euh, le, le, un cliché forgé par l'extrême-droite, mais qui existe surtout dans la tête de l'extrême-droite. Et voilà, le fait que moi je l'interroge, ce cliché, bah, ça va plutôt contre l'extrême-droite. Mais, euh, voilà, évidemment, il euh, y en a qui se sont arrêtés au titre, qui n'ont pas voulu euh, aller plus loin que le titre ou la miniature, en se disant, voilà, ça va juste être un connard d'extrême-droite qui va parler de des SJW, ça va être un massif cliché d'un mec qui n'y connaît rien, je ne vais même pas regarder. Moi je me dis, c'est un cliché dans lequel pas grand monde se reconnaît au premier degré. Euh, voilà. Donc si je pars de ce cliché-là, et que je dis à l'extrême droite d'un côté, euh, vous êtes bête de réfléchir avec un cliché pareil, et que de l'autre, je dis euh, à l'extrême gauche, attention à ne pas devenir ça, que je fais réfléchir un peu tout le monde un truc que je déteste globalement dans les vidéos qui parlent de ça euh, qui ne sont pas d'extrême droite c'est d'éviter l'extrême centre justement en mode bon bah voilà il y a des gens chiant euh, euh, à l'extrême gauche à l'extrême droite donc les seuls gens intelligents ils sont au centre et euh, bah finalement voilà le seul gens intelligent c'est moi non non je, je déteste ce genre de gens je déteste ce genre de ton euh, j'ai essayé de l'éviter voilà j'espère je, que ça, ça a marché voilà un peu pour mes attentions, voilà, maintenant on peut, on peut voir la vidéo. Alors on remarque, on la, la citation d'un anarchiste, pour bien commencer, et bien dire quand même, calmez-vous, calmez-vous l'extrême gauche, parle le laissez-moi parler. Je dis souvent sur une faire méthode faire un vraiment, genre pour dédramatiser en mode, non, non, mais ok, c'est une super grosse question, mais... Voilà, chill, hein, je me prends pas pour un grand philosophe, euh, etc. On reste sur une vidéo YouTube euh, par un mec euh, qui donne son avis, quoi. Ça, c'est vrai qu'un truc qui, qui est con, c'est que personne fait une vidéo où il dit, voilà, d'où moralement je parle. Alors qu'on parle que de ça, en fait. Est-ce que c'est bien ou mal, SJW, euh, le féministe, etc. Moi je trouve ça, il fallait que j'en je, parle, oui, donc oui, euh, plutôt que faire une vidéo sur, sur, sur l'utilitarisme, je, je donne la définition Pour ici. De... Euh, voilà, il y a plein voilà. de voilà. gens qui confondent donc, voilà. le bonheur de plus grand nombre avec le bonheur général. Alors c'est pas pareil, si tu tues 99% de la population, même si le pourcent restant il est très content d'être tout seul, c'est pas une bonne chose parce que t'as annihilé du bonheur. Parce que le but c'est quand même un peu de faire changer et faire réfléchir tout le monde en fait. C'est pas que tout le monde reste sur ses positions et que juste je donne aux gens ce qu'ils attendent. Sinon, ça n'a aucun intérêt les en fait. Les WC, ce que les voilà, par exemple là, typiquement, j'y suis allé un peu boin, mais quand Au même, j'ai fait une caricature exprès. Genre, tout le monde sait que c'est une caricature. Et j'ai dit des fois, j'entends ça. Les gens ben, mettent des cases. Genre, comment moi, folleuse. je l'ai senti. Genre, j'ai, genre, ma, ma vision du féminisme, c'est trois personnes sur Twitter, donc je, je sais le féminisme blanc. en fait et c'est juste, c'est pas, pas, pas, pas grave que, que tu connaisses pas le féminisme mais que tu traites ton opinion personnelle comme le féminisme en fait donc je pense que c'est vraiment un appel et à l'humilité en fait. fait car oui en fait j'ai un frère jumeau euh, beauf, voilà, euh, vous ne le savez pas <rire> et remarquez, j'ai fait une caricature de gros beauf, mais j'ai pas fait de caricature de SW alors ce qui est intéressant avec cette vidéo en fait, c'est que globalement j'ai... j'ai eu du mal à la voir en fait, je revois la miniature et je me dis « Ouais, ah, c'est chaud, je suis pas sûr que ça a été bien compris, etc. etc. » Alors qu'en fait, en la revoyant, j'ai je... rien que je regrette fondamentalement. en fait Il n'y a... Y a... Y a... Y a pas grand-chose que je me dis « Là, j'aurais pas dû dire ça, je suis plus d'accord avec moi-même. » Peut-être que ça arrivera un jour, hein. peut-être que je serai plus d'accord, et peut-être que je, je regretterai d'avoir dit certaines choses dans cette vidéo. J'assume à peu près tout, mais euh... quand même, tu vois, j'ai du mal à dire « Regardez, et J'ai fait une vidéo sur ça, allez la voir. Parce que quand c'est l'extrême-gauche, j'ai pas envie qu'on me catégorise à l'extrême-droite avant d'avoir vu la vidéo. Et si c'est l'extrême-droite, bah c'est vraiment un peu trop la provoque quand même. Voilà, on arrive maintenant à la vidéo sur euh, la sociologie, que je voulais pas faire à la base. Euh, vu mon parcours, c'est bizarre quand même. Je rappelle je suis étudiant en sociologie, mais euh, je voulais pas faire une vidéo sur la sociologie. Ta gueule. Je voulais pas faire une vidéo sur la sociologie en général parce que... Euh, pour moi c'était trop général justement je voulais faire un truc thématique et euh, voilà point thématique par point thématique j'ai commencé à le faire et je me suis rendu compte que plein de gens ne savent pas du tout ce que c'est la sociologie je me suis rendu compte il n'y avait pas de vidéo qui faisait un truc, le point vraiment sur ce que c'était la sociologie en général j'ai vraiment une, une passion pour qu'est ce qui fait science ou pas science et euh, en fait je me rends compte en discutant avec les gens sur pourquoi la sociologie serait pas une science parce qu'il y a plein de gens qui pensent que la sociologie c'est pas une science bah faut demander c'est quoi la définition, le critère à remplir pour être scientifique. C'est pas le même objet donc on n'a pas la même méthode. Enfin c'est pas tout à fait la même méthode, on l'a juste adapté un peu, mais c'est toujours la méthode scientifique. Il y a des gens qui sont incapables de comprendre donc voilà j'ai voulu faire une vidéo sur ça. Parce que les paradigmes c'est important pour comprendre l'histoire des idées. Mais si je dis étudier le social, bah faut que je parle du social tel qu'on l'étudie maintenant, pas comme on l'étudie il y a 50 ans en fait. Et je le dis que c'est plus euh, d'actualité les paradigmes forts et clairement établis. Les paradigmes, c'est plus d'actualité en gros. Mais... Pff, genre, je l'ai juste euh, mis comme ça en disant, voilà, les gens, ils y... retiendront la conclusion. Mais non, enfin, il faut, faut en parler plus longtemps. Plein de gens comprennent pas, c'est quand euh, on fait de la sociologie, on, fait... on explique par le social. Euh, évidemment que euh, l'approche sociale est une approche parmi tant d'autres. On peut aussi euh, croiser avec le social la psychologie, la biologie, etc. Et ça, voilà, le, le, le fait d'avoir une explication sociale, c'est pas nier toutes les autres sciences. Alors, j'ai peut-être un fait, un, un, fait une erreur avec ce truc-là, c'est que euh, j'ai voulu prendre un classique, parce que voilà, il y a eu un milliard de gens qui en ont parlé, c'est le suicide, c'est la base, c'est connu, c'est Durkheim. Le problème, c'est que le modèle de Durkheim fonctionne pas forcément aujourd'hui, en fait. Il euh, y a eu des, des études qui ont refait les études de Durkheim et qui ont dit, ok, aujourd'hui, euh, c'est un peu moins valable comme modèle. Du coup, l'inclusion sociale, tout ça, c'est vraiment pour l'époque de Durkheim, mais euh, voilà, la méthode a évolué, du coup, évidemment, ses conclusions aussi, et le monde aussi a évolué. Donc, euh, bon. Après, voilà, je dis Tim Bourdieu, etc., on est d'accord, Bouton a des trucs très intéressants à dire. Hein, tout ce qui est de la rationalité ordinaire, euh, tout ce qu'il a fait sur l'individualisme, a, a beaucoup apporté à la sociologie. F tous les sociologues ont, compétents ont quelque chose d'intéressant à dire, quoi. C'est évidemment. Voilà, et là, remarquez le, le petit souci du détail. J'ai mis la photo de Bourdieu à gauche et la photo de Boudon à droite. Ça, c'est vrai qu'il y a un gros problème, euh, une mauvaise compréhension, c'est qu'il euh, y a des concepts sociologiques qui sont des mots de la vie quotidienne. Un quark, tu ne vas pas utiliser le mot quark dans ta vie quotidienne. Et ça, ça crée un gros problème avec la sociologie. C'est quand la sociologie euh, euh, a une conclusion, euh, voilà, les femmes sont ta ta, ta c'est toujours selon... La définition qui a été faite avant. La redéfinition d'un terme courant en termes sociologiques. Et ça, c'est vraiment, je pense, une cause de la haine de la sociologie pour certains. C'est que qu'ils ils sont incapables de comprendre qu'on redéfinit les termes de la vie quotidienne pour en faire un concept scientifique. Voilà, sociologique qui n'a pas sorti de vidéo, je crois, depuis que j'ai sorti celle-là. Euh, ça manque de socios en France, euh, globalement. <rire> je trouve que là, voilà, j'ai enfin eu une image pas trop dégueulasse et un son pas trop dégueulasse. Sachant qu'avec la caméra, j'utilise la même depuis euh, la toute première vidéo. Du coup, si l'image augmente en qualité, c'est pas parce que j'ai changé de caméra, c'est parce que je sais mieux m'en servir, que je mets des meilleurs éclairages, une meilleure colorimétrie, etc. Là, enfin, euh, au niveau du son, la voix off, euh, la partie facecam, tout ça, c'est à peu près correct et à peu près homogène. Vous voyez un peu le, le, le travail qu'il faut pour savoir se servir de ses propres... Euh, Outils. Beaucoup de gens ont l'impression qu'il euh, suffit d'avoir une bonne caméra et un bon micro, c'est bon, tu as une super image léchée, ta vidéo elle est trop bien. Euh, non, ça ne marche pas comme ça, vraiment. Il faut apprendre à s'en servir, ça dépend pas beaucoup du matériel en fait. Et pour moi même, l'écriture qui est très importante dans, les, dans une vidéo, euh, c'est un truc les plus important, bah, ça fait que globalement, euh, le matériel il n'a pas d'importance en fait. Enfin, le, le son est important, l'image un peu importante mais un peu moins. Et voilà, après, c'est vraiment euh, le matériel. Ça, c'est ton matériel. Et après, voilà, qu'est-ce que tu en fais de ce matériel-là Est-ce que tu sais bien t'en servir Est-ce que tu travailles vraiment beaucoup euh, dessus On continue. On arrive, enfin, après euh, ces retours par la science, euh, les débats, les opinions, etc. Enfin, j'ai retrouvé une manière, un angle de parler de pop culture. C'était pas du tout prévu à la base que je fasse de la pop philo sur la chaîne, euh, quand je l'ai créée. Mais finalement, bah... Pff, bah, J'adore ça, en fait. Euh... Final Fantasy Freddy's, le jeu vidéo qui te permet de comprendre l'épistémologie hi... en histoire, que j'ai voulu faire en vidéo spéciale Halloween. Euh, ça pas beaucoup marché, pour le coup j'étais un peu déçu parce que... Bah, j'ai jamais fait autant d'efforts de... sur le montage d'une vidéo, en fait, parce que... Et récupérer beaucoup d'extraits, euh, les remettre dans le bon ordre, essayer de faire une ambiance sonore... Euh... Voilà, créé avec des, avec des musiques, des, des bruitages dans les, dans les fonds sonores. J'ai beaucoup bossé pour le montage. Et euh, ben, voilà, je sais pas. Je pense que c'est le sujet qui était rebutant. Mais pareil, ça n'a pas beaucoup marché. Bon, bah ben, écoute, ça arrive. Vous voyez, en fait, globalement, je me rends compte que euh, sur beaucoup de moments, je me dis juste, ben, j'ai essayé de faire ça, euh, je sais pas. Je ce sais si vous en pensez. Donc vraiment, euh, commentez. C'est un peu une, une demande que je vous fais euh, solennellement dans cette vidéo. Euh, commentez plus mes vidéos. Quand vous faites une vidéo pour créer de l'échange, vous voulez qu'il y ait de l'échange. Moi, ce que je veux, c'est que vous me disiez ce que vous en pensez de la vidéo, ce que vous pensez du sujet, surtout. Euh, là, typiquement, euh, qu'est-ce que vous avez appris Qu'est-ce que vous avez envie qu Qu'est-ce qu que vous en avez retiré qu Est-ce que... Est que vous en avez pensé Est-ce que vous trouvez que c'est pas assez trop. Euh... Il fallait que je mette les, la, la bougie extrêmement près de moi pour pouvoir être éclairé. Et en fait, je me suis cramé un peu les cheveux. Et à un donné, ça fait Ouh ouais, là là là là. J'ai vraiment un, un regret sur cette vidéo là c'est que j'ai pas réussi à mêler les deux parties en fait. C'est vraiment qu'il y a une grosse partie FNAF, une grosse partie histoire. Et euh, voilà, une très grosse différence entre les deux parties. C'est un peu l'article d'Histony et la vidéo qui correspond à l'article la, dont est tirée cette citation qui m'a un peu donné envie de faire cette vidéo là sur l'épistémologie en histoire. Parce que pour moi, je pense, j'aurais vraiment une vision très différente de l'histoire euh, collège si j'avais pas eu cette euh, vision-là de ce que c'est de l'histoire, en fait. L'histoire en termes euh, scientifiques historiques, qui est sur skepticon.fr. Globalement, voilà, pour moi, c'est vraiment ça le, le, le, le cœur en fait, de débat et opinion. Malgré le fait que ça parle, de, voilà, ça parle dans tous les sens, le cœur, c'est vraiment ça, c'est vraiment montrer que... Les débats, les opinions, il y en a partout. Quel que soit le sujet, il y a toujours à réfléchir, il y a toujours à débattre, il y a toujours à échanger. Il y a des gens qui réfléchissent partout, différemment, qui doivent échanger, et qui doivent se rendre compte qu'ils ne sont pas si différents que ça, et qui ont tous à apprendre les uns des autres. Et voilà, en fait, c'est ça mon but dans, dans cette vidéo, c'est pas de, de, de dire, regardez, FNAF c'est génial, choisis. mais moi j'y joue pas, vous voyez, c'est... Je m'en fous. Mais c'est vraiment commencer à, à créer des ponts entre... Euh, voilà, créer des ponts entre plusieurs zones qui ne se, qui ne se parlent pas au niveau du fond, euh, même si je trouve qu'il y a des choses à redire, je suis très content d'avoir réussi à trouver une manière de parler de pop culture, pour moi c'était vraiment très important de montrer voilà, tout l'intérêt qu'il y a à la pop culture et tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qu'on ne veut pas voir dans nos œuvres de culture de, tout, de tous les jours quoi. Euh, voilà, hashtag Matrix qui est juste derrière moi, hein, évidemment euh... Voilà, donc 9, même si ça n'a pas marché, voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça. Je suis content que c'est le moment où j'ai retrouvé une manière de parler de pop culture qui me plaît et que je trouve pertinente. Et à la limite, si ça a juste permis de trouver euh, la bonne manière d'aborder le sujet suivant, je suis content. Franchement, je, je suis content. On en arrive à euh, la vidéo. J'ai dû bosser très longtemps dessus. Ça a été très dur au niveau écriture, parce qu'en fait, j'avais du mal à savoir si ce que j'écrivais c'était vraiment un délire perso, et que moi ça me plaisait, mais que quelqu'un d'autre qui me connaissait pas, il verrait la vidéo, il s'en foutrait. Donc ça a été un peu les gros moments de doute, vraiment je suis allé faire relire à plein de gens en disant « mais qu'est-ce que t'en penses Je le doute vraiment. » Et du coup, comme à chaque fois que tu fais relire un texte, c'est une bonne chose, ta vidéo s'améliore. Surtout quand tu parles de science, c'est toujours un bien de faire relire tes textes. En fait, à la toute base, je voulais parler de Doctor Who, mais je trouvais pas ça intéressant en fait. La lecture Nietzschienne que j'ai de Doctor Who, je l'ai eue très tard. Vraiment, faut pas se dire euh, « j'ai vu Doctor Who, c'est bon, euh, j'ai fait raisonner ça avec Nietzsche, etc. » Pas du tout. La lecture de Doctor Who que j'ai eu, je l'ai eue euh, cet été. Cet été, euh, j'ai repensé à la scène préférée que j'avais de Doctor Who, qui est la scène euh, No One Else que je montre à la toute fin. Donc évidemment, cosplay Doctor Who, euh, je l'avais avant, je me suis dit, je vais le mettre, et en fait, en écrivant la vidéo, je me suis dit, mais, mais, mais, mais, mais, euh, c'est que du voix -off. en fait, ce que je vais faire, c'est que du voix j'ai aucun intérêt à mettre du, du facecam. Alors j'en ai mis un petit peu et puis je me suis dit bah, moi c'est genre faire un gag quoi, genre je jette le tournevis et tout. Globalement je suis très content des retours de cette vidéo là, les gens sont très contents. Euh, J'ai eu extrêmement de commentaires et ça franchement c'est vraiment le plus important, ça fait extrêmement plaisir. Voilà donc évidemment euh, je dis que je fais de la pop philo etc, pour moi c'est important, genre que t'es pas besoin d'avoir vu Doctor Who pour, voir, pour comprendre. Donc voilà à chaque fois il faut quand même faire euh, les trucs factuels. Ouais. Toutes les vidéos que j'ai utilisées là, qui viennent pas de Doctor Who, n'hésitez euh, pas à aller les voir, j'ai mis à la fin tous le, les crédits euh, à peu près dans l'ordre. J'ai essayé de faire dans l'ordre, mais voilà. Euh... Et j'ai essayé de faire ça aussi, euh, revenir sur la mise en scène de euh, manière un peu plus hauteur. Euh, Vous voyez, globalement, c'est ça le, le, le plus gros du montage, c'est vraiment trouver l'extrait qui va bien avec ce que je suis en train de dire. Genre, sur une série qui a 11 saisons, plus les épisodes originaux, donc euh, si, si vous, vous allez voir les crédits à la fin de la vidéo, vous voyez un peu l'astuce que j'ai utilisée. Alors là, il faudrait peut-être une vidéo sur un autre film pour euh, expliquer un peu ce que je veux dire par ce qu'on choisit d'être. Mais ceci euh, n'est pas pour tout de suite. Mais pour un jour. Voilà, pour moi, c'est vraiment le, un point important dans la vidéo, c'est vraiment de se dire euh, la philosophie, elle aide à vivre. Mais c'est pas forcément la philosophie de tel auteur. C'est la philosophie genre vraiment tu peux juste ne jamais lire d'auteur et arriver aux mêmes conclusions et toute la pensée d'un auteur qui a vu parfois toute sa vie parfois tu peux la lire rapidement tu vois genre en quelques heures tu peux avoir toute, toute la réflexion de sa vie et donc vraiment c'est ça c'est que Nietzsche euh, moi et beaucoup de gens qui ont vu ensuite la vidéo ça a permis de mettre des mots sur des trucs que tu avais déjà eu des réflexions que tu as déjà eu et c'est ça en fait il ne s'agit pas de prendre Nietzsche en mode illumination divine il a tout compris en fait ce n'est pas une religion c'est pour ça que je dis que c'est pas une religion, Nietzsche. Nietzsche, c'est vraiment anti-religieux, anti-idole, pensé par soi-même, et par soi-même, on réfléchit. On peut amener, comme ça, des petites réflexions euh, « Nietzsche, euh, tel auteur, tel auteur, tel film. » Tu les intériorises, tu réfléchis avec. Et tu te crées toi-même ta propre marche à suivre. C'est pour ça que ça s'oppose, en fait, la, la religion. Là, faut savoir un truc, c'est que la musique qui passe, c'est Ainsi par les Aratoustra de Richard Strauss. Donc, qui est utilisé dans le film de Milan de l'Espace, mais qui à la base était une musique euh, classique. Euh, voilà. Mais Ainsi par les c'est pas n'importe quel titre, c'est une référence à un livre de Nietzsche, duquel vient cette citation. Alors là, j'avais pas d'idée. Là, j'avais aucune idée de ce moment-là. Le bas content stagné, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que je vais mettre Et au bout d'un moment, j'ai fait bon, bah. Pff, David Gudanoff, c'est pas si mal. Voilà, là, euh, allez voir la bonne vidéo de Mr. Fish sur cette citation. Euh, le lien est dans la description de la, de la vidéo. Globalement, bon, allez voir les descriptions de, de mes vidéos. Je les bosse beaucoup. Cet extrait, c'était vraiment dès le départ, l'extrait, mon préféré. Il fallait que j'arrive sur No One Else. Ça pour coup, elle aurait aussi très bien pu s'intégrer dans la puisque c'est exactement ça. Voilà, et comme noob, je fais pas ça pour vous dire « Regardez la série, elle est bien », en fait, c'est pas ça l'intérêt de la vidéo. Enfin, ça peut être ça, mais c'est pas que ça, le premier. Alors là, je suis très content parce que quelqu'un a posé cette question. Euh... Parce que j'aurais eu l'air rien con si j'ai fait cette blague, mais que personne ne pose la question. Et quelqu'un a posé la question, donc allez voir en commentaire la réponse. Putain, je suis arrivé au bout. Euh... Alors... Alors, euh, vous vous en rendez peut-être pas compte, j'ai eu des gros problèmes pour faire marcher mon micro. Euh, pour vous donner une idée, euh, j'ai commencé, il était à peu près 13h, 13h30. Il est 19h23 actuellement, c'est-à-dire que le tournage s'est étalé pendant 6h. <rire> voilà, donc euh, je suis fatigué, là, <rire> actuellement. Commentez ce que vous pensez de ce format-là et commentez ce que vous pensez globalement de l'évolution de la chaîne. Euh, voilà, qu'est-ce que vous trouvez que j'ai réussi à améliorer, que ce qui manque encore, euh, ce qui pêche encore. Euh, je pense que je referai ça régulièrement pour les débats et opinions, plutôt tous les 5 débats et opinions, je dirais. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas à aller voir euh, sur skepticon.fr euh, les vidéos qu'il y a. À terme, j'aimerais bien que ce soit ma chaîne principale et pas que ce soit ma chaîne YouTube. Euh, bon, dans les deux cas, de toute façon, en attendant, je mettrai sur les deux, sur les deux sites, hein. Voilà, et puis merci d'avoir vu cette vidéo en entier, euh, je vous souhaite euh, un bon, bon courage jusqu'à la prochaine fois. La prochaine vidéo est en cours d'écriture, euh, je ne vous cache pas qu'elle va être encore plus longue que celle sur Doctor Who. Il y aura peut-être euh, un peu moins de montage euh, psychédélique, etc., mais ça va être quand même être long. Donc voilà, j'ai voulu faire cette vidéo-là en, en attendant. Euh, je vous dis à la prochaine, et en attendant, n'oubliez pas de bien utiliser votre cerveau, et soyez heureux